Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis en cette fin de semaine on va parler Event avec le Royaume Doré Je vous l'avais promis dans la vidéo d'hier On va également parler Chasse Mais surtout on va parler KVK avec des ouvertures de portes énormissimes à venir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 En ce début de vidéo regardez les amis, je me suis rendu dans le muséum et toujours pas de nouvelles, des nouveaux commandants on pourrait penser hein, que Lilith est un petit peu en galère pour nous les lâcher. Alors, est-ce qu'il y a des bugs Est-ce qu'il y a des contretemps Est-ce qu'ils sont en train de passer des nerfs tranquillement des petites cartouches hein Et donc, du coup, ils nous ont ouais, on va peut-être pas sortir tout de suite les commandants parce que si on les nerf après, ils vont être vénères comme d'habitude. Hein. » Eh bien, je n'en sais rien. J'ai demandé au support, j'ai demandé à mes contacts chez Lilith et pour le moment, je n'ai strictement aucune info les amis, je vous le disais, il va y avoir des ouvertures de portes énormissimes. On parlera des events après, hein, notamment le KVK avec le Royaume 2000. Alors oui, je vous ai déjà parlé de ce KVK puisque c'est le plus gros KVK en cours. C'est très simple, hein, le Royaume 2000 est avec quatre autres impériums, ça fait 5 impériums au total. Le Royaume 2000 est un très gros impérium, alors il n'est pas dans le top 5, mais si je dis pas de bêtises, hein, il est dans le top 15 impériums. On va d'ailleurs avoir très bientôt la mise à jour du classement de puissance hein, fait par le 1093. Les RD2K, énormissime, ultra favori pour ce KvK. On est bien en 3 versus 5, comme je vous l'avais dit, comme le nom de la coalition au sud hein. le laisse penser et on va donc avoir très, très prochainement. Alors normalement, j'ai pas regardé exactement le nombre de jours, mais on va faire ça tout de suite. Hein. Regardons le nombre de jours. Ils doivent être autour des 15 ou 16 jours. Regardons 16 jours, 7 heures, 2 minutes et 30 secondes, très précisément. Et bien, normalement, si je dis pas de bêtises, je sais que... Vous êtes nombreux sur ce KvK à, à regarder la chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire d'où quand doit arriver exactement cette ouverture de porte. Vous voyez, ils sont tous prêts. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est dans maximum deux jours. Elles sont actuellement fermées. Hein, il me paraissent quand même pour un truc dans deux jours. Les mecs, ils sont déjà installés. Non, là, ça doit être ça. Ça doit être deux jours. C'est autour des 18 ou 19 jours. Normalement, c'est ça. C'est 18 jours là, entre les deux à la frontière. 18-19 jours. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre en commentaire on va vraiment avoir du très très lourd je pense que le serveur 2001 reste et sa coalition reste les ultra favoris pour ce kvk et je pense qu'il devrait gagner, mais après, vous le savez, hein, on n'est pas à l'abri de voir des surprises, hein, on l'a déjà vu avec les 1V du 1034, hein, des surprises où ils devaient gagner, ils ont perdu, le 1365, pareil, le seul qui nous fait des surprises dans l'autre sens, c'est le 1960 qui lui doit perdre et gagne parce que les mecs lâchent jamais, jamais, jamais l'affaire. Les amis, je voulais aussi vous montrer le voyage puisque, regardez, aujourd'hui, j'ai pas fait mes voyages juste pour vous les montrer. Lilith nous a dit qu'ils allaient, hop, on le sort, qu'ils allaient nous mettre une option pour passer toutes ces histoires qui nous souffrent. Donc, regardez, on va voir. Alors, j'espère que sur mes 18 essais, je vais quand même avoir une story qui pop. On va voir ça tout de suite. Et normalement, aura, voilà, ça pop et... Ou voyez-vous une option Donc déjà on est obligé de se taper cette première séquence Et là j'ai de la chance hein, Je peux tout de suite en sortir Mais vous allez le voir Parfois hop, je remets jeu auto Parfois vous voyez Parfois ça ne pop pas tout de suite Et donc je dois me taper un peu de l'histoire pour sortir Maintenant je peux sortir Alors pour ceux qu'on n'a pas remarqué Parce que moi il m'a fallu du temps hein, pour voir qu'ils avaient rajouté ça C'est en haut à gauche que je clique Alors regardez on va voir si ça repop Et je vous montrerai avec le curseur Évidemment ça ne va pas repoper pour le coup Il reste plus qu'un essai donc non c'est, regardez, je vous monte avec le curseur de l'iPad C'est en haut à gauche hein, que ça pop C'est ici, là, cette zone-là, très précisément, où ça pop c'est n'importe quoi. Il suffirait qu'il nous rajoute un petit bouton en bas à côté du nom, à côté de KOKO. KO. On le coche et ça nous bypasse directement les séquences vidéo parce qu'elles sont franchement éclatées. C'est super. Ils ont pris du temps à les développer. Je sais même pas pourquoi ils passent du temps à faire ça. Il y a tellement d'autres choses à développer qui seraient bien plus intéressantes. Alors, faut pas le dire trop fort parce que sinon, ils vont nous développer un VIP 19 et 20. Je suis sûr, il est déjà développé juste s'ils le sortent pas pour pas qu'on se plaigne trop. Passons donc à présent, les amis, comme promis, comme convenu hein, au Royaume Doré et aux autres events. On a Chasse à l'Histoire qui a enfin pop. Ça faisait quelques temps qu'on l'avait pas eu. Je crois qu'ils ont rallongé un petit peu le temps de chasse à l'histoire. Alors pourquoi ils l'ont rallongé? Peut-être parce que ça nous donne trop d'items et c'est trop généreux. Au niveau de chasse à l'histoire, moi je vous conseille bien évidemment hein, au niveau des récompenses. Bon, les bijoux, c'est ce qui pourrait avoir de plus utile. Le reste sont des choses qu'on peut avoir facilement. Ou d'aller chercher évidemment les coffres de choix de matériaux d'équipement. Si vous n'avez pas besoin des bijoux, ils sont sympas sans être oufissimes. Les coffres de matériaux d'équipement, c'est ultra utile. Moi, c'est ce que je choisis. Rappelez-vous, je me suis déjà fait avoir une fois, si vous vous souvenez, la dernière fois que je vous en avais parlé, j'avais pas vu qu'il y avait cette option, donc on creuse juste pour le premier, il faudrait que je lâche un marteau, il n'y a pas de tour gratuit ici, donc je vais pas le faire, n'oubliez pas, vous pouvez économiser les marteaux, c'est ce que je vous invite à faire, ils sont ultra chers si vous les achetez, 200 quand même à chaque fois, c'est très cher je vous invite donc à les stacker et à faire une fois d'un coup au moins 200 marteaux. Je vous en ai déjà fait une vidéo où je vous en faisais 220, je crois, quelque chose comme ça, ou autour des 200 je vous en referai une, pour le moment je stocke, j'en ai 92, du coup je vais en rajouter 30, je vais monter à 122, 92 plus 122, patatou la bosse des maths, et il faudra faire un tirage d'un coup, je vous le ferai quand on sera autour des 200, je vous invite vraiment à faire de même pour atteindre les paliers et avoir enfin des vrais items, les récompenses d'étage, c'est là que c'est le plus intéressant. Passons à présent les amis au Royaume Doré avec une petite complexité par rapport à d'habitude et les autres vidéos sur le Royaume Doré que je vous ai fait. Puisque comme vous le savez, je me suis fait zéro, je vous ai fait une vidéo dessus. Je n'ai pas encore récupéré l'intégralité de mes troupes puisque vous le voyez, je ne suis qu'à 63 millions en termes de troupes. C'est pas oufissime puisque vous le voyez, j'ai tout juste de quoi faire des troupes. Avec les archers, je ne peux même pas, j'en ai que 115 000 en T5. Donc, je dois mix T4 et T5. En cavalerie et en infanterie, hein, je suis également limite, limite. Donc, ça devient un petit peu plus chaud, le royaume doré. Mais, vous pouvez être dans cette situation. Si vous avez un jeune compte T5, hein, que ça fait pas longtemps, ou que vous sortez de KVK et, et vous avez perdu beaucoup de troupes, au final, vous allez le voir, ça ne change pas grand-chose. Au niveau de la définition des troupes, Toujours la même méthode en adaptant en fonction des commandants que vous avez, bien évidemment. Je vous invite à mettre une première ligne large, 3 voire 4, enfin, commencez par 3 et switcher selon les bonus que vous allez avoir. Là, on va voir ça ensemble. Alors là, évidemment, je peux monter à 210 en T5, donc c'est bien, mais c'est la seule troupe de cavalerie T5 que je vais pouvoir sortir. Ça, c'est un problème. Pareil, en infanterie, je peux sortir une troupe infanterie avec Scipio et Alexandre. Mais c'est la seule que je vais pouvoir sortir en T5. Du coup, si je dois en rendre une tankie, ben il faut qu'elle soit ça soit celle en T5. Donc si je dois en mettre un tout seul, c'est lui que je mettrai tout seul. Il me faut aussi une troupe de préférence pour faire bien du DPS avec des archers. Donc je vais mettre Boadice Prime avec mon ami YSG. Vous pouvez mettre n'importe quelle troupe qui fait du DPS. Hein. Pas besoin que ce soit du archer des archers, une troupe puissante, bon Zanyounevski ça fait aussi du DPS, mais il vous en faut une deuxième, je la mets derrière il me faut une troupe de soutien si vous avez Constantin avec Mulan, c'est bien, sinon Etel Fleda, elle peut faire le job hein. vous mettez Etel Fleda avec Jeanne par exemple, très bonne buffeuse euh, Jeanne, vous pouvez mettre Etel Fleda avec Constantin, ou vous pouvez cons garder Constantin que vous mettez avec Martel au nord pour être tanky et bien encaisser les coups. Ou est-elle Fleda Avec Mulan, si vous l'avez expertisé. Bref, plein de combinaisons possibles sont... Euh, plein de combinaisons sont possibles. Là, pour le coup, vous le voyez, hein, je suis un petit peu embêté parce que si je la mets elle, eh ben ça va me cramer pas mal de troupes. Du coup, je vais attendre, je vais d'abord sortir ma dernière troupe avec Guan, Guan et euh, Leonidas que je sors. Pour le coup, vous le voyez, je vous avais dit, hein. 26 000 légionnaires d'élite, c'est totalement éclaté. Du coup, je renforce avec des légionnaires T4, mais je n'ai pas assez, je suis qu'à 161 000. Donc, il faudra que je monte aussi avec des lanciers et c'est pas suffisant. Et à le on peut se le dire, hein, Je vais le on le nous. C'est compliqué à dire ça, surtout dans le fil d'un pitch mais ça serait totalement une erreur de faire ça. Du coup il faut que je recalibre en fonction de ce que j'ai il me reste pas mal de cavalerie euh, T4 il m'en reste quasiment pas en T5 ça commence à être chaud il faut que je parte donc sur du mix troupe et là, c'est là que ça devient plus compliqué si vous êtes dans cette situation, si vous n'avez pas assez de troupes d'une catégorie. Du coup, pas le choix, on va mettre du mix troupe. Alors en plus, mettre du mix troupe, hein, c'est relou parce que ça va pas optimiser légionnaire t5 on va partir aussi donc sur les légionnaires t4 et qu'est ce que je vais aller chercher après bon bah je peux mixer avec des chevaliers je vais prendre les t5 bah, regardez je vais faire je vais faire ça je vais finir les t5 en cavalerie et je vais monter cela je vais être mi cavalerie mi infanterie Il faut bien se le dire ça c'est un petit peu éclaté de faire ça et puis on finit avec une troupe de soutien c'est vraiment chaud, hein, là, quand on est là-dessus. Une troupe de soutien, donc je vais mettre Ethel Fleda, et je vais lui mettre Constantin derrière, ou je pourrais faire Constantin avec euh, Jeanne, par exemple, si vous avez Jeanne, ou Ethel avec Jeanne, et là, évidemment, vous mettez tout ce que vous avez, sauf les euh, les balistes, donc je mets du Max, il faut que je revire les balistes, parce que j'ai appuyé sur Max, du coup, il me sort des trébuchets, vous voyez, je mets même du T2, je mets tout ce que j'ai, ah, non, je mets pas les balistes, hein, parce que je n'ai pas le choix, je n'ai rien d'autre, même Dété, hein, vous voyez pour le fun, j'en ai un petit peu. Ça sert à rien, mais c'est pour remplir. Et puis je finis avec des trébuchets et des balises. Donc là, autant vous dire qu'atteindre le niveau 20 quand vous êtes dans cette configuration, regardez des trébuchets. Non, franchement, ils servent à rien les trébuchets. Atteindre le niveau 20 dans cette configuration, c'est très chaud. Mais franchement, c'est pas impossible. Je pense pas que je vais l'avoir. Je vous mettrai sur le Discord hein, le niveau où j'ai été puisqu'on va pas faire tous les niveaux, mais je pense qu'il y a peut-être moyen, mais derrière, il faut du gros stuff et des grosses, euh, des gros artefacts. Donc, je vais peut-être les réattribuer et refaire des essais après, ou tout simplement créer des troupes, ou attendre, puisque mon KvK dans deux jours, il est fini. Le royaume doré, il dure trois jours, donc j'aurai récupéré l'intégralité de mes troupes. Une fois que vous avez fait vos troupes, alors, reparlons hein, des troupes. N'oubliez pas, au niveau de la composition des troupes, devant, vous mettez des troupes qui vont pouvoir être capables d'encaisser, donc je vous conseille de mettre une cavalerie et deux infanteries fortes, hein, comme j'ai essayé de le faire. Derrière, une troupe qui va DPS et une troupe de soutien. C'est toujours la même histoire. Hein. Donc si on regarde bien, c'est ce que j'ai essayé de faire en mettant Xianyu en DPS, en mettant Sipio et Guan en infanterie, qui font aussi du DPS. Sipio, il fait mal. Hein. Donc j'ai bien mes trois troupes de devant. Derrière, je mets du DPS un peu plus léger et fragile avec Boadice et je mets une troupe de soutien avec Ethelfleda Et vous vous mettez au nord la troupe la plus costaud, la plus tanky. Donc j'ai mis Scipio avec Alexandre qui sont full T5 pour encaisser et retenir les autres troupes. C'est un petit peu stratégique, mais c'est comme ça qu'on arrive à aller au niveau 20. Donc, on va faire le test. Alors, lui, on l'évite. Les euh, les les gardiens d'élite, je les évite en général quand je suis dans une configuration fragile et je vais me concentrer sur les plus faibles qui vont me permettre de monter, les gardiens sb sbires. C'est un peu dur à dire ça. Les gardiens et vous voyez, donc je me retrouve dans cette configuration. Lui, on peut le monter ou le descendre hein, si on le souhaite écarter. On va se retrouver en 1 contre 1 face à Scipio. Bon, à la rigueur, je pourrais switch avec Guan, comme ça j'ai du 1 contre 1 entre Guan et Richard et Scipio. il sera plus tanky sur Trajan et Xianyu même si ça va être très simple ce premier niveau, donc vous voyez hein, on a une première ligne forte et une deuxième ligne plus légère parfois on peut mettre un quatrième ici quand on a que 5 troupes quand on a le bonus 6 troupes on le fait toujours pourquoi ça va dépendre des bonus de première ligne que vous allez ramasser si vous ramassez beaucoup de bonus de première ligne il peut être intéressant de switcher et de faire monter euh, une de vos sur la première ligne. Bon, là, il y a pas de surprise, hein. on les désintègre, on perd peu de troupes, malheureusement, on a à gagner de bonus on continue est ce que on va devoir tous les faire ouais on va devoir faire tous les petits le but est quand même d'éviter hein, les gardiens d'élite quand on est faible comme ça comme moi comme ma compo parce que sinon vous allez voilà je suis tombé sur le commandant je vais pas aller le chercher tout de suite donc on évite les gardiens d'élite parce qu'ils font quand même très très mal et on essaye quand même de trouver sur les premiers niveaux il y a souvent des soins donc faut pas hésiter à essayer de tout vider bon là pour le coup j'en aurais pas j'ai eu ni relique ni soin, c'est dommage, et vous le voyez, vu qu'on passe comme ça, j'inverse Scipio et Guan, tout simplement, et j'inverse même Guan Yu face à Recha, tout simplement pour mettre mes meilleures combinaisons possibles, et par voir Guan se faire éclater la bouche, et vous voyez, Scipio hein, il a pris cher, moins 143 000, Xianyu moins 46 000, quand les autres ont tenu. Là, j'ai un choix qui est sur une bénédiction, elle est pas terrible. J'ai augmenté la santé de 30%. C'est pas mal, donc c'est celui-là que je vais prendre. J en buscade, je le trouve tout nage, je le prends jamais, contourner la première ligne. Et lorsqu'on subit une attaque, 10% de chance d'infliger un silence, c'est bien, mais c'est pas le truc de ouf. Au final, je vous conseille toujours de prendre les bonus, qui, les reliques qui vont vous permettre d'améliorer, de soigner vos troupes, soignent une partie des troupes par exemple. Évidemment, il faut prendre aussi le bonus qui va vous permettre d'avoir une sixième troupe, mais au-delà de ça, les autres, hein, je vous invite à prendre ce qui est sur la première ligne, ce qui est de préférence en infanterie également, puisque c'est ce qui va être le plus tanky et vous savez le plus. Vous Voyez, j'ai débloqué des soins. Là, je pourrais, comme j'ai débloqué le boss, me précipiter sur lui, mais c'est pas ce que je vais faire. Hop là, là, je vais prendre l'infanterie. Comme je vous l'ai dit, je vais faire les deux sbires et je vais voir... Enfin, je pourrais faire d'abord le boss pour être le plus fort possible et après les deux sbires pour voir si j'obtiens des bonus. C'est ce que je vais faire d'ailleurs, comme ça, je vais faire tout de suite le boss, toujours en espérant avoir une bonne bénédiction, toujours la même compo, sauf que Xianyu, je le mets en fa Oh, je pourrais laisser euh, Guan, puisqu'il le tabasserait normalement, ça devrait aller, voilà, Guan l'a bien amorti, moins 317 000 pour Scipio et c'est bien fait défoncer et regardez, là j'ai de la chance, là j'ai euh, un bon bonus, j'ai bénédiction de vitalité lorsque vous battez une troupe ennemie, soignez une partie des blessés légers avec un multiplicateur de 500, ça c'est le genre de bénédiction qu'il faut prendre. Tout ce qui va soigner vos troupes d'un pourcentage, vous le prenez, si vous faites ça, vous avez quasiment l'assurance, et si vous avez de la chance d'en avoir pas mal, d'aller jusqu'au bout. On continue, je laisse la même combinaison, alors là ça les soigne ça les soigne légèrement, ça me permet pas encore de récupérer des troupes, de revenir avec plus qu'au départ, mais quand même, ça me me permet déjà de diminuer le nombre de blessés que j'ai. Alors j'ai pas beaucoup de chance hein, au niveau euh, des, des sbires, puisque je n'ai pas de bénédiction euh, en plus, mais j'ai une excellente bénédiction dès le début. Là je soigne et puis je passe au niveau supérieur. Vous avez compris hein, le système. Hein, on tanque en début, on prend tout ce qui soigne et on favorise l'infanterie. Normalement, avec cette combinaison là, vous devriez aller très loin. Je vous mettrai où je serai arrivé avec cette compo qui est relativement éclatée. Et voir si c'est possible d'arriver au niveau 20. Je vous mettrai ça dans la section screenshot rock du Discord. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère les amis qu'elle vous sera utile et qu'elle vous permettra enfin d'arriver au niveau 20 du Royaume Doré. Je vous ai déjà fait d'autres guides avec des compos plus traditionnels où j'avais toutes mes troupes. Donc n'hésitez pas à aller les voir les amis.